les Ultras, j'espère que ça va. Bon, on n'est pas dans le bureau là, on est dans la i8. Direction Genève pour la BDS House. On va faire une, une séance photo, euh, des vidéos. des, Il y a plein de trucs à faire et une, une grosse soirée, un apéro très important. On va faire une petite vidéo que vous avez beaucoup demandé. Et c'est pour ça qu'on est là à la base. Une FAQ en voiture. Donc tout simplement, j'ai me... mis le régulateur. Je suis tranquille, j'attends vos questions. Et je pense qu'on peut partir sur celle-ci en premier. Alors, à chien, euh, c'est Monsieur Leslie Chao de Very Bad Trip. Ce chinois à moitié fou, là, il me, il me régale, je l'aime d'amour. Comment peut-on tuer ce qui est déjà mort <rire> Je crois que c'est en community aussi qu'il est dans une série. Il me, il me fume. Et le H1 de H1Z1, le premier Battle Royale, bon jeu de cœur. Les séries, les films, le Netflix, le Prime. Dernièrement, avec Mich, Mich on s'est aussi mis à la chasse aux Pokémon. Les vidéos de pêche de Cyril Choquet, incroyable. Et le de ce et aussi mais, mais ce que je vis tous les jours mon métier donc euh, c'est grâce à vous ça et euh, merci beaucoup déjà on vit des trucs de fou mais euh, ouais la passion entrepreneuriale de recruter de, des gens de des projets de, de, de faire de nouvelles choses mais ça me régale tout simplement En fait, je suis passionné par ce que je fais. Avant j'étais en entreprise, je faisais pas ce que j'aimais. Quand je rentrais, je m'éclatais à l'ordi, je, je me régalais, je faisais ce, que, ce qui me faisait kiffer, j'ai pu en faire mon métier. Je peux embaucher des gens pour euh, encore plus développer euh, ce monde, contribuer euh, au développement de, de ce monde de Twitch et tout. Je pense que juste ça, ça me, ça me carie en termes de bonheur tous les jours sans parler de, de la force quotidienne que j'ai grâce à lui. Euh, Chouachin, c'est un personnage, oui, avec beaucoup d'ego, un énorme ego. J'en ai un aussi dans la vraie vie, attention, hein, mais euh, pas autant. T'es pas content dans, dans un jeu vidéo de type FPS, Battle Royale, quand tu te fais tuer, t'es pas content. Mais pas de là à hurler jusqu'à ce que la troisième maison de tes voisins t'entende. <rire> Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est un délire, c'est un personnage que je prends beaucoup de, de plaisir à, à m'amuser avec. Et puis ça fait un, un petit tri sélectif par rapport euh, aux demeurés qui, euh, qui peuvent regarder. C'est euh, Le second degré n'est pas perceptible par tout le monde. Les personnes ne saisissent pas ou cassent un peu l'ambiance du live. Il y a les modérateurs qui font un super taf, qui les détruisent. Donc euh, là-dessus, je, euh, je suis bien. Je suis bien entouré. Une commu solide. Et, euh, et voilà, je pense qu'on est bien parce qu'on se ressemble dans cette commune. J'ai vu que Disrespect s'est fait ban de Twitch, numéro 1 sur YouTube Disrespect, pour son animation, ce qu'il fait. J'aime beaucoup, en plus j'ai eu la chance de le rencontrer en Suède, et c'était un sacré moment. Pour Twitch c'est Shroud, tout simplement, son IM, sa mentalité, son fair play. Il y a aussi Tefiu sur, sur Twitch, extrêmement fort sur H1Z1. C'est là où, où moi, il a eu tout mon respect. Et après, quand il est parti sur Fortnite, il, il a passé genre 6 mois à gagner toutes les compètes. Donc, euh, un grand respect envers ces mecs. pour pourrais recommander sur YouTube Show TV, une nouvelle chaîne qui vient d'apparaître. Et je, je la vois pleine de potentiel en vrai. Alors mon premier stream, oui, je m'en souviens. C'était en décembre 2015. Mais ça a crash direct. Et je crois que j'ai recommencé genre le 16 janvier 2016, si je dis pas de bêtises. Première personne que j'ai eu en follow, c'était mon, euh, mon mate de toujours. Mon pseudo à ce moment-là, c'était G.I. Comme euh, les soldats américains. Ah, Saxie! Tu vois, on s'est croisé avec le, le brigand. Il voulait de la conso. Non mais en vrai de vrai, mais c'est vraiment Saxy qui est venu vers moi en premier où je suis venu vers lui. On s'est rencontrés, on est venu l'un vers l'autre. De mémoire, c'est moi qui suis venu vers lui, mais il avait rêvé de moi la veille, un bail super sombre. Oui, on est bien devenus potes depuis. En suivant, il m'a présenté à Sky. Sky il y a eu Norby, puis Mabzwell, Birdie. Le crew est euh, était là et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de rencontrer une telle équipe parce que je suis resté pendant 4 ans tout seul sur Twitch parce que ben, c'est un, un milieu aussi où il y a pas mal de, de vipères, de serpents, de, de requins. La meilleure façon ben, de ne pas les avoir, c'est d'être tranquille dans son coin. Du coup, ben, c'est pour ça que j'ai toujours fait mes bails tout seul et c'est pour ça que j'aime autant la solo sur les jeux aussi. Du coup, ben, d'être avec eux qui euh, sont vraiment des, euh, ben, des good guys, autant ben, euh, dans le jeu que dans la vraie vie. On s'est rencontrés sous, tous les, euh, sous, sous toutes les formes, même nues. aller qu'une ou deux fois vers, vers quelqu'un pour lui de, pour lui demander s'il si voulait jouer et tout. Sinon, c'est eux qui viennent vers moi, qui m'envoient un petit message sur Instagram. Et après, ben, direct, j'organise le rendez-vous, tout ouais. ça, on fait en fonction de leur disponibilité. S'il si vient vers moi, ça veut dire qu'il me connaît, qu'il voit le live, il connaît l'ambiance. Il ne sera pas étonné ou déçu de, de moi, juste il va kiffer le moment. Et moi, je sais que le mec, ben, il s'est fait chier à m'envoyer un message, vu que d'habitude, c'est eux vers qui on va. Donc, j'ai envie de lui faire passer un super moment et euh, généralement, c'est ce qui se passe, tu vois. La, la question n'est pas évidente. Ce serait un streamer, moi tout simplement, un streamer youtubeur. Ce serait le doc en vrai. Faire, faire un gros duo avec Docteur Disrespect, ce serait un big goal. Hey, hey, see, I'm ridiculous baby. Come on, baby. Alors j'ai commencé à jouer à call of en novembre 2019, je crois, quand Modern Warfare est sorti. Mais il euh, y avait h 1 qui faisait un petit comeback. Donc au bout de deux mois, j'ai arrêté d'y jouer. J'ai rejoué deux mois à 1 et puis là, Warzone est sorti. Tout de suite, j'ai accroché. Facile. Ah Ah Non, c'est pas facile Ce que vous voyez, c'est de la transpiration. Entre le car et le bouclier, c'est la galère. Ouais ah, quand même le quart. Je préfère toute ma vie me balader avec un sniper plutôt qu'avec une portière de 208. Je tiens à dire que Didier, qu'on respecte la limitation. J'ai le régulateur à 130 et des bananes, royal. J'ai commencé les gars à 13 ans, à 13 ans sur PC. commencé direct avec Counter Strike. où je me suis fait toute ma base de, de shoot. Il y a eu H1 pour les mouvements, puis la stratégie. Tous les domaines, je ne suis pas le meilleur. Le shoot, le déplacement, le machin. Si tu compiles tous ces éléments, ça fait de moi un bon joueur par rapport à, à mes prises de décision, mes placements, de où je vais me mettre. Ça vient de beaucoup, beaucoup d'expérience PC depuis mes 13 ans. Tout simplement, ça me fait 16 ans d'ordinateur euh, en mode euh, shooting derrière moi. En vrai, ouais. impossible Abandonné. abandonner. Tu veux atteindre mon niveau C'est simple, en vrai. Tu te mets une rigueur, tu mets des horaires d'entraînement et tout. Tu vas en deathmatch, dans des modes de jeu où tu peux réapparaître. Il y a pas mal de logiciels qui existent pour améliorer les l'IM. Et après, c'est à vous de gérer les mécaniques de déplacement comme le piano. Plus tu practices, t'es. Avec euh, la nouvelle mécanique de, de stimulant qui est super forte, beaucoup de joueurs vont, vont jouer stimulant. Je pense que les, les Worlds sur Caldera seraient encore plus décisifs. Ils confirmeraient encore plus qui est le champion. Parce que la map est d'une difficulté technique en, dans des lobbies normaux abusés, donc dans des lobbies de professionnels, ce serait l'enfer. Imaginez, vous avez un masque en or. Bam Vous allez euh, 10 secondes dans le gaz. Une, une fois que le masque en or il est fini, bam, vous balancez un système PDS par terre. Ça fait 10 secondes de plus. Une fois que ce système est fini, tu te mets une seringue. Tant que ta vie retombe, tu peux te remettre une seringue. Si tu arrives à trouver une boîte de munitions qui traîne ou en racheter une, tu peux encore refaire ça. Tu peux rester 40, 40 secondes dans le gaz. J'imagine même pas ce que ça peut être un lobby de full professionnel actuellement. dans. Un... Je sais pas si ça serait vraiment joli à regarder. Tu sais, c'est comme Apex. Apex, c'est super intéressant, c'est génial. Mais euh, au final, euh, il reste deux bâtiments, tu as huit équipes à l'intérieur et à la fin, tout le monde balance ses ultis. Et euh, j'ai un peu cette sensation avec les stimulants et je suis pas sûr que ce serait euh, incroyable. J'ai toujours été euh, à fond pour euh, les parties privées. C'est un truc j'aurais aimé établir un jour et tout pour le faire. Le problème, ce n'est pas de, de pouvoir le faire ou de devoir l'organiser. J'ai tout pour, euh, pour y arriver. Le problème c'est la gestion de ces games. Déjà les, les serveurs sont pas terribles, mais ça à la limite c'est pas grave. plus grave c'est qu'on n'a pas de console en tant que lanceur de partie pour décider des différents modes de jeu qu'on aimerait faire. Ou même s'il y a un cheater dans la partie, que dans ta partie privée, que je puisse le kicker ou quelqu'un qui ne respecte pas les règles qu'on met en place, je peux même pas le kicker. Je peux juste le spectate. Et si je spectate, je peux même pas regarder d'autres personnes. Le, le mode de jeu de partie privée est désastreux. C'est euh, même sur H1Z1 il y a 8 ans, c'était mieux. En fait, il y a deux mentalités de TTV. T'as le TTV qui, euh, bah, qui lance sa petite chaîne Twitch, ta base de viewers, c'est directement dans le jeu. Donc bah, tu mets TTV en pseudo pour dire hey je suis sur Twitch, si t'as kiffé comment j'ai joué euh, et que tu m'as trouvé fort, bah, viens me voir. C'est une méthode de pub comme une autre, c'est normal. Mais les TTV qui viennent me hacker, qui viennent dans mes games et que je vois dans la liste des spectateurs Twitch. Tout ça pour gagner trois viewers, ça suffit Il faut arrêter Ça ne marche pas C'est une méthode qui ne fonctionne pas. Tout dépend des, euh, des jours en soi. J'aime beaucoup jouer longtemps à un jeu. La, la preuve avec euh, les différents jeux auxquels j'ai joué. Ce qui me démoralise sur Warzone, c'est le lancement des games. Le fait que les, les games mettent euh, entre 3 et 15 minutes pour se lancer. De devoir attendre 10 minutes devant ton écran avant qu'une partie se lance, ça, ça me saoule de ouf, ça m'écœure. Ça mais, euh, mais en soi, le jeu, moi je le kiffe toujours autant. Hein. Ramasser n'importe quelle arme et me régaler sur le jeu, euh, non, la régalade. J'ai bien vu à peu près ce que c'était, mes stats et tout. La plupart des gens me voient à 10 000 viewers parce qu'ils ils arrivent à midi et tout. En vrai de vrai, je dirais que j'ai plus une, une énorme base à 7 000. J'ai 7 000 personnes qui sont constamment là. Genre dans, dans l'heure de live où j'ai lancé, il y, a, il y a les 7 000, c'est les, les piliers solides. Les ultras, les ultras, les vrais, le, le sang. Vous. Peu importe le jeu sur lequel je vais et tout, on se régale, ça rigole, le chat il est trop bien. Il n'y a pas forcément de crainte. J'ai pu faire ce constat parce qu'à chaque fois que je cut le live, mais dans les 5, 5 minutes, il y a 2000 personnes qui sont très vite parties et après les derniers, ils restent pendant je sais pas combien de temps. Des fois, j'oublie de cuter le live et pendant une heure, il y a encore 4000 viewers. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Oui, j'ai eu un rendez-vous mardi après-midi à ce sujet. Il y a immensément de choses à voir par rapport à l'engagement que tu prends, à combien tu es prêt à mettre à l'intérieur. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que je ferai fin de cette année, début de l'année prochaine. Je pense que je trouverai quelque chose à sortir. On a Micheline, sur le papier il y a marqué qu'elle est Community manager Insta Twitter. Elle gère aussi euh, la boutique, elle est de bons conseils pour euh, pas mal de projets Twitch comme euh, la chasse aux pangolins, le Insta X-Show, ça vient de sa petite tête tout ça. Donc. Après on a Didier le, le bras droit qui est mon premier membre recruté qui, qui gère toute la section YouTube et graphisme. On a Tatanus qui tout simplement m'aide au quotidien, il est aussi responsable de l'ordinateur, de la gestion des stocks, planning pour les invités. Il est, il, est, il est multitâche. Genre au quotidien, je lui, on se parle au moins 4 heures par jour. Quoi. C est, c est, ça s'arrête pas. En nouveau membre, on a Smooth, qui est avec moi là dans la voiture, fraîchement débarqué, qui est au projet YouTube. Il va m'aider à développer le YouTube, l'IRL, euh, toutes les sorties qu'on va faire et tout. Et les axes de GoPro, les enregistrements, son, toute la qualité derrière. C'est lui donc, euh, vous pouvez lui dire coucou dans les commentaires. Après, on a Cyril, le cuisinier. Vous avez déjà vu pas mal parce qu'il euh, passe quotidiennement en live, ce pangolin, super gentil, c'est un, un amour. En autre membre, j'ai Manon qui euh, gère mes factures. Et après, tout ce qui est pour la partie commerciale, les contrats, les op et tout. Je suis chez Bump, le mec qui me gère, c'est Kaouf et je le kiffe de ouf. On fait du bon taf ensemble, on se connaît depuis un bon moment. Si tu vois cette vidéo, vive NordVPN. La classique, ben, je peux pas donner vraiment mon, mon salaire mais si tu veux je peux donner le chiffre d'affaires qu'il y a eu le, le mois dernier. Faire rentrées, que ce soit YouTube, Twitch, les OP, chiffre d'affaires brut sans avoir payé d'impôts, les employés et tout. Il me semble qu'on était à 75 000 euros le mois dernier. Bon les gars, nous on est arrivés dans une heure, on a pris notre temps pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'ai essayé de répondre à un max de questions. Laissez-moi des commentaires sur ce genre de vidéo. j'aime beaucoup tout ce lire. Prenez soin de vous, je vous aime.